Hey Bonjour, élève musicien. Ici, Armo Chopin. Tu joues de l'harmonica et tu aimerais jouer des morceaux célèbres. Super, mais malheureusement, euh, bah, soit tu ne sais pas lire euh, les partitions en clé de sol, soit tu sais les lire, mais tu ne trouves pas les partitions écrites pour harmonica. C'est bien embêté. Sais-tu qu'il existe une autre méthode qu'on appelle la tablature harmonica En fait, la tablature, c'est quoi ben, En fait, ce sont des codes... C'est-à-dire que par exemple, si tu veux, euh, enfin, s'il faut pour euh, jouer le morceau, à un moment donné, s'il faut euh, souffler en 4, eh bien ce sera écrit 4 plus. Donc dès que tu vois 4 plus, tu sais qu'il faut souffler en 4. Si tu vois un 4 tout seul, ben, ça veut dire qu'il faut aspirer en 4. Donc en fait, et puis bon, si tu vois des, une apostrophe, par exemple, ça veut dire qu'il faut altérer en 4. Etc. Donc, en fait, grâce à ces codes, bah, tu n'es pas obligé de lire les notes sur la portée. Il suffit que tu lises le chiffre et puis l'indication qu'il y a après. S'il n'y a rien après, il faut aspirer. Si c'est un plus, il faut souffler. Si c'est une apostrophe, tu altères une fois. Si c'est deux apostrophes, tu altères deux fois. Si c'est trois apostrophes, tu altères trois fois, etc. Donc, en fait, c'est tout simple et c'est pas la peine de forcément de passer du temps à déchiffrer des partitions. C'est à la tablature directement. Mais le problème, c'est qu'il y a très, très peu de tablatures qui sont écrites pour, pour l'harmonica. Et donc, moi, je me suis lancé un défi parce que bah, la question qu'on me pose le plus souvent, quand même, c'est Pourriez-vous m'écrire la tablature de tel morceau euh, Alors, bon, avant, je disais Ouais, bah, pourquoi pas, mais bon, il faut que ça s'adresse à quand même euh, plusieurs personnes, quoi, parce que moi, ça me demande quand même du travail et, euh, et c'est pas que je vais pas le faire, mais euh, si je fais hein, une tablature, je passe une heure à à écrire une tablature et la publier sur un morceau qui n'intéresse personne, bon, bah, c'est quand même un peu difficile pour moi de passer une heure pour un morceau que personne ne va, va, va jamais jouer. Quoi. Je préfère passer, consacrer une heure pour faire un cours qui plaira à, à, à plus de monde. Bon. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en faisant le compte chez moi, c'est euh, entre les chansons françaises, les chansons internationales, euh, les morceaux de jazz, de country, de blues, de musique celtique je dois être à peu près à 6 000 partitions. <rire> Donc, 6 000 partitions, voilà. Donc, euh, et dans les 6 000 partitions, il y en a les, les deux tiers qui sont, euh, qui sont vraiment des chansons populaires, quoi. Et dans les chansons populaires, il y en a plein qui peuvent être joués même sans altération, quoi. Donc, vraiment pour les, pour les débutants en harmonica. Et du coup, je me suis lancé un défi, c'est d'écrire une tablature par jour. Euh, et alors, ce que je fais, c'est que euh, je fais un, ce que j'appelle un travail vraiment propre, quoi. Je dis ça parce que j'ai, moi, quand j'étais élève d'harmonica, justement, moi aussi, j'allais glaner des infos un peu partout sur Internet, surtout quand je voulais trouver une partition, enfin, en tout cas, des tablatures, parce qu'en fait, on peut très bien s'en passer, se dire, bah non, moi, j'ai une excellente oreille, j'écoute le morceau, je joue le morceau aussitôt. Et bah, le, le temps d'arriver à ça, bah, il faut quand même pas mal d'apprentissage, beaucoup d'habitudes de, de jeu, etc. Donc, quand on débute, c'est un peu difficile, quoi. Quand on, son oreille musicale n'est pas suffisamment forgée, bah ce n'est pas facile d'écouter un morceau et de le rejouer aussitôt sur l'instrument. Donc, c'est vraiment génial d'avoir la tablature, mais bon, je ne dis pas ça pour, pour dénigrer le travail des autres. Hein. Il y en a peut-être qui font ça très bien, mais moi, je me rappelle que quand, quand je voulais acheter une tablature sur, sur Internet, je me rappelle que je payais 10 euros pour avoir une tablature. 10 euros, ça ne me paraissait pas une dépense excessive pour jouer le morceau que j'avais vraiment envie de jouer depuis longtemps, quoi. même parfois depuis des années. Le problème, c'est que bien souvent, la tablature, bah, c'était juste... Euh, bah, parfois, le, il y avait des erreurs dans, dans l'écriture de la tablature, c'était un peu gênant, je c'est bizarre ça, ça c'est pas comme ça le morceau. En fait, il y avait des erreurs qu'il fallait corriger nous-mêmes. Bon, cela dit, c'est toujours un bon travail d'oreille, mais enfin, c'est quand même bien d'avoir une aide enfin, quand on paye pour, euh, pour un service. C'est bien d'avoir un service qui soit à la hauteur de l'événement quand même. Et le truc, c'est que, alors non seulement ça, mais même quand la tablature était bien écrite, il n'y avait pas d'erreur, c'était juste des, des, des numéros comme ça qui étaient alignés les uns à côté des autres et euh, il n'y avait pas de découpage en phrases musicales ni quoi que ce soit, donc c'était à moi, de, je me rappelle, de prendre un crayon, d'essayer de mettre des, des slashs euh, dans, dans, dans ces paquets de, de numéros pour essayer de retrouver les phrases musicales, etc. Donc c'était un peu galère. Quoi. Donc encore une fois, c'était formateur parce que ça m'a entraîné quand même à écouter les morceaux plusieurs fois, etc. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu galère quand même de devoir faire le travail nous-mêmes. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais vraiment les tablatures proprement, c'est-à-dire que c'est un fichier PDF. C'est pas une simple image scannée. C'est un... encore une fois, je fais référence à ce que j'achetais moi quand j'étais élève. C'est une simple image comme ça qui était scannée, mais bon, parfois c'était même difficile à déchiffrer. enfin bref, donc là, c'est un vrai fichier PDF, donc c'est vraiment propre. Euh, et tout est découpé en phrases musicales, pas en mesures, parce il y a bien souvent des, des, des phrases qui sont euh, qui commencent euh, en milieu du, au milieu d'une mesure, qui finissent au début d'une mesure de la mesure suivante, ou deux mesures plus loin. Donc, c'est pas parce qu'il y a deux barres de mesure qu'entre les deux barres de mesure, il y a une phrase musicale. Parfois, la phrase musicale, elle déborde sur, sur plusieurs mesures. Et elle commence pas forcément sur le premier temps de la mesure, etc. Donc, plutôt que de découper euh, ma tablature en mesures, ce qui est un peu ce qui n'est pas, euh, pas ridicule, mais enfin disons que ce n'est pas, euh, pas comme ça quand je joue le morceau, je l'ai découpé en phrases musicales. Donc à chaque ligne, tu trouves une phrase musicale comme ça, tu peux la travailler indépendamment les unes des autres et c'est plus facile pour jouer le morceau. Et puis ce que je fais aussi, c'est que je découpe aussi euh, euh, selon la structure du morceau, c'est-à-dire, tu vois, euh, j'écris couplet, refrain, le pont, éventuellement la coda, etc. Donc toutes les parties du morceau. Comme ça, quand tu joues ton morceau, bah, tu sais exactement ce que tu es en train de faire, tu sais que tu joues le couplet, tu sais que tu joues le refrain, etc. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment découpé comme ça. Quoi. Et, euh, et du coup, bah, ce n'est pas très difficile. Alors, évidemment, là, dans la tablature, tu n'as pas le rythme, tu n'as pas le placement rythmique, tu n'as pas les effets harmoniques, etc. Mais tu peux t'en servir d'une excellente base pour justement écouter le morceau et ensuite jouer les phrases rythmiquement. Ce n'est pas très difficile, tu vois, s'il y a déjà les notes. Ben en fait, il suffit d'écouter le morceau. Donc, Pour l'écouter, ben, tu vas sur YouTube, hein, tu, tu tapes le nom du morceau et puis, euh, tu trouves forcément une démonstration du morceau sur YouTube. Ce sont des chansons qui sont tellement connues que enfin, ce serait vraiment bizarre de ne pas trouver euh, la vidéo sur YouTube. Sur YouTube, il y a des euh, milliers d'heures de vidéos, euh, euh, je vais dire, chaque année. Au nombre, enfin, ça, ça compte sûrement en centaines de milliers d'heures ou en millions d'heures de, de vues sur, sur YouTube. Je ne sais plus combien il y a de... Rien que de centaines d'heures de de vues chaque enfin de oui de de vidéos chaque jour qui sont euh, téléversées sur YouTube. Donc euh, tu trouveras forcément une démonstration. Quoi. Et puis moi quand je, je publie une tablature, bah, c'est forcément un morceau connu et je sais qu'on trouve forcément la, la démonstration sur YouTube. Comme ça tu peux tu peux vraiment écouter euh, le morceau. Et par exemple tu vois par exemple si je prends euh, on va prendre par exemple ob Oblada » des Beatles, ça ça fait partie des tablatures que j'ai déjà écrites. Bon euh, bah, par exemple tu vois ça enfin euh, tu vois les notes 5 euh, soufflés, 5 soufflés, 5 soufflés, 5 soufflés, 5 soufflés, 5 soufflés 4 euh, euh, aspirés, 4 soufflés, 3 aspirés, 4 aspirés Donc si tu, si tu vois simplement cette phrase musicale, ça fait ça Voilà, tu dis bon, bah, c'est bien, ce sont bien les bonnes notes Mais bon, rythmiquement, c'est pas ça le, le chanson hein. C'est bam bam bam bam bam bam bam bam, bam. Ah oui, donc en fait, en écoutant le, le morceau, ben, tu retrouves le, le rythme, ce qui te permet de faire. Alors, ce qui te permet de faire en fait. Un, deux, là. Voilà. Donc en fait, tu, tu rythmes ton, ton morceau. Parce que tu as réécouté le, la, la première phrase du morceau, tu la réécoutes, ah tiens rythmiquement c'est ça, etc. Donc ce n'est pas forcément facile à faire au début, mais c'est un excellent travail d'oreille et c'est ça qui te permet de forger ton oreille musicale. Alors, évidemment, si tu avais la partition sous les yeux, bah, tu pourrais faire le, le morceau rythmiquement sans avoir besoin de t'aider ton oreille, mais l'avantage de la tablature, c'est que justement tu t'exerces à l'oreille et puis voilà. Et ensuite, ce que tu peux faire, bah, tu peux rajouter des effets. Exemple. Ok Voilà, alors donc, euh, donc une tablature par jour jusqu'à la fin de mes jours. <rire> bon, enfin, voilà, donc euh, si on compte euh, en gros 300, euh, bon, je sais qu'il y a 365 jours par an, mais pour faire un calcul rapide, euh, si je fais euh, 300 tablatures euh, par an euh, pour mettre 6000 morceaux, c'est à peu près 20 ans. Donc tu vois, <rire> j'ai de quoi faire. Euh, alors là, pour aujourd'hui, j'ai écrit euh, la tablature de All Together. Euh, oui, all together now, des Beatles. One, two, three, four. Can I have a little more? Enfin, c'est assez marrant comme chanson. All together now. Et euh, voilà. Mais donc, je te mets un lien sous sous la vidéo pour aller sur la la page euh, vers les vers les tablatures. Donc, euh, en fait, oui, je parle de la vidéo parce que alors cette vidéo elle est enregistrée également en MP3 et euh, peut-être que tu m'écoutes sur SoundCloud. Si tu me regardes sur la chaîne youtube.com/armochopin, eh dans la description de la vidéo, tu trouves euh, un, un lien pour aller vers, euh, vers la page de tablature. Donc, euh, chaque tablature est à 7 euros seulement. En Toi, fait, ce c'est pas 10 euros chez moi, c'est 7 euros. Et euh, bah, aussitôt après euh, ton inscription, tu reçois directement la tablature. Donc, je t'envoie un email avec le lien pour télécharger la tablature et tu l'as aussitôt, c'est un, un fichier PDF que tu peux imprimer ou simplement lire à l'écran. Okay voilà comment ça se passe, donc aujourd'hui c'est altogether now mais tu as déjà plein, plein de, de tablatures euh, possibles euh, classées par niveau. Donc le niveau 1 c'est le fait qu'il n'y ait aucune altération, c'est que des notes naturelles. Niveau 2 c'est qu'il y a euh, des altérations inspirées. niveau 3 c'est qu'il y a euh, des overblow, niveau 4 c'est qu'il y a des altérations soufflées, et niveau 5 des overdraw. Okay mais la plupart des, des, des tablatures que je publie, ça dépasse pas généralement, ça ne dépasse pas le niveau 3. Donc, euh, mais la plupart, quand même 80%, même 90%, c'est quand même de niveau 1, c'est-à-dire qu'il ne contient que des notes naturelles. Voilà. Ben, je te laisse euh, t'amuser avec tout ça. Et puis, euh, et puis ben, on se retrouve demain. Moi, je, je vais publier maintenant euh, une vidéo et un podcast sur SoundCloud par jour. Donc, pas forcément sur les tablatures, mais... Euh, mais si tu, si tu prends, si tu regardes, si tu vas vers le lien euh, pour, euh, pour voir la liste de tablatures, bah, tous les jours, hein, tu peux retourner sur cette page et puis tu verras qu'il y aura une nouvelle tablature qui sera euh, mise en ligne. OK? Voilà, voilà. et bien, écoute, euh, bonne musique, amuse-toi bien. On se retrouve demain.